Ta couleur de peau en fait essaye de, de ne pas être en colère Essaye de partir du fait que mmh. les gens sont mmh. ignorants ah non impossible de rester là où on mmh. moi je parle de toi en fait au delà du fait de, de et ceux de qui, des qui des peuvent noirs, pas entendre de... bah, au delà de, les... de tout ça c'est une question de liberté les... te justifie voilà. pas c'est une question en fais question... ce que je veux ah, et un avenir de ouf euh, de tu te bats pour si je me suis battu pour moi <rire> Déjà, pour, pour la voir, la femme noire française, euh, c'est qui Il y a une invisibilité, mais qui est criante, qui est incroyable. Dans les médias, dans la vie de tous les jours, les gens ne veulent pas t'ancrer en France. Déjà, on te demande tout le temps d'où tu viens. En fait, ce qui est important, c'est la transmission, qui est cruciale. C'est la transmission des parents l'amour de leurs cheveux parce que quand on entend à ah, ton cheveu est difficile, ton cheveu est incroyable, il est, mis, il est moche, il est laid, il est sec, etc. l'enfant en fait intègre intériorise ces valeurs qui, qui pensent euh, qu'il qui le définissent c'est à dire toutes ces valeurs négatives alors qu'en fait ce sont des spécificités qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître et surtout qu'il faut apprendre à aimer Donc, De refuser, de dire, de dire. On ne l'assume pas, on n'embrasse pas et on n'essaye pas de, de la transformer en chose. Et puis du coup ne permet pas de la faire. Il y a quelque chose de cette mousse conisitienne qui a été fabriquée par la société française aussi. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Je ne je suis pas Charlie, je ne suis pas Charlie, je suis ma je suis trop, mais je suis fabriquée par... On a créé à l'intérieur même de nos sociétés. On est La France, c'est ni une fierté, ni une honte. C'est juste le pays. On n'a pas, dire, voilà, on est ici. Et ça ne va pas changer they agreed to continue the working for them while some things would remain the same <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai grandi euh, donc euh, dans ma petite banlieue périurbaine, euh, je me suis retrouvée face à des oppressions, à des injustices, à des discriminations euh, auxquelles je ne savais pas du tout mettre des mots. Euh, C'était juste des perceptions, des ressentis, des choses comme ça. Donc le fait qu'effectivement, la majorité des Noirs, on était euh, dans des cités euh, dégradées, euh, euh, certains euh, logements insalubres. Comment ça se fait qu'une telle, elle a eu une bonne note euh, et que toi, tu t'es donné à fond et que t'as pas de bonne note. Euh, les insultes récurrentes euh, sur euh, voilà, les Noirs qui puent, qui sont sales, etc. Et puis les insultes propres aux femmes noires euh, de, de la part euh, de, des hommes noirs que moi, personnellement, j'ai vécu. Euh, on voilà, a besoin on de s'occuper de nous-mêmes. Personne ne veut s'occuper de nous. Personne ne veut parler des soulage, femmes noires. On Alors on nous et, essentialise et, euh, non, et il y a ces stéréotypes de dans de lesquels on nous enferme. Notre, notre eh bien, personnellement, j'ai vécu dans trois pays européens et ça ne change pas. D'un pays à l'autre, j'ai été sexualisée de la même manière. J'ai été pareil dans d'autres pays. Je parle à des femmes noires et on va partager les mêmes expériences. C'est une question politique de pouvoir. C'est le partage pouvoir. Pouvoir. Et, le, et le, le, le problème avec le patriarcat, le sexisme parole, et le racisme, c'est pas une qu question créditif, juste inter-individuelle. Inter, oh, oh moi je t'aime pas, moi j'aimais ça. Non, c'est une question de pouvoir. Est-ce que les personnes qui sont dans des positions privilégiées acceptent ah oui, euh, de perdre leur pouvoir, acceptent je accepte je de perdre leur pouvoir de juger leur sœurs, par exemple, de dicter la conduite L'afroféminisme, c'est d'impulser du pouvoir à nous-mêmes, c'est être entre nous et nous impulser du pouvoir. Donc la non-mixité pour ça Dans un hôtel. À leur arrivée euh, sur les lieux, ils disent avoir rencontré la mine devant l'hôtel en question. Tout ce que je peux vous dire qui a été avéré, c'est-à-dire vérifié, et donc incontestable aujourd'hui, ce sont les preuves scientifiques. et L'expertise médico-légale charge les policiers, mais le juge nie ces éléments-là et se contente de, donner, de rendre un non-lieu en se basant sur les déclarations des meurtriers eux-mêmes. C'est inacceptable, c'est intolérable, et donc nous dénonçons ce déni de justice depuis 9 ans. On ne lâchera pas l'affaire. Euh, la dernière étape en France, c'est la cour de cassation. Si la cour de cassation confirme le non-lieu, nous irons à la Cour européenne des droits de l'homme. Pour nous, femmes et personnes non-binaires, noires, assignées femmes à la naissance, invisibilisées dans les luttes antiracistes, anticapitalistes, antisexistes, il est important de rappeler que nous avons une voix, que nous avons des revendications, et que nous résistons. Cette voie de résistance contre un système qui depuis toujours nous rabaisse, c'est évidemment l'afroféminisme. Nous sommes fatigués des stéréotypes qu'on qu leur voit sur nous. Nous sommes continuellement sexualisés, animalisés, exotisés, perçus comme agressifs, aux émotions limitées à la colère ou à l'extrême, déshumanisant de celles qui se sacrifient pour les autres. Nous sommes en réalité bien plus complexes et diverses. Nos identités ne devraient pas être synonymes d'oppression. Nos sexualités, nos corps, nos professions, nos identités de genre ne concernent que nous et nous-mêmes. Aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, les viols de masse se poursuivent. Le féminicide se poursuit. Se poursuit sous fond de pillage de matières premières qui fait l'air numérique. Qui fait la révolution numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui en Occident. Les femmes congolaises réclament un tribunal pénal international. 20 ans de silence, d'un génocide qui en fait représente le terrorisme occidental en Afrique, les guerres secrètes de l'Occident en Afrique. J'ai entendu les jeunes afro-féministes. Ça me fait mal au cœur parce que je, je suis de la, de la génération de leur maman. Mais nous resterons debout. Et je suis très contente de la façon dont elles... Je comprends leur communautarisme. C'est la seule façon, suite à cinq siècles d'esclavage qui ne se termine pas, d'essayer de se retrouver et d'être soi, et d'être libre. C'est des profondeurs de l'Alabama que vient le symbole de la panthère noire. En 1965, la population du très raciste comté de Landes en Géorgie était composée de noirs à 80%. Mais du fait du climat de menaces et de harcèlement, aucun n'est inscrit sur les listes électorales. C'est nous qui assumons la grande responsabilité d'élever nos enfants. C'est nous qui avons affaire avec le système de protection sociale. Qui ne, qui ne se soucient pas du bien-être de nos enfants. Nous, qui avons affaire au système éducatif, qui n'éduque pas nos enfants. Nous, qui avons affaire aux enseignants racistes, qui inculquent à nos enfants la haine d'eux-mêmes. Nous, qui observons les effets dévastateurs du racisme sur nos enfants. Dans les mêmes quartiers, voilà, l'histoire des, des afro américains, c'est euh, des siècles d'histoire commune, alors que nous, on a été déchirés par la... la... La question de l'esclavage, ce comment c'est la lecture que j'en fais Non, non. Il est très rare en fait que les gens en France meurent aux mains de la, la police ou des gendarmes par balle mais souvent par asphyxie. Euh, c'est le cas de Amadou Koumé, par exemple, c'est le cas de Lamine Dieng en, en 2007. Il y a plein de noms comme ça que je pourrais grainer et des noms qui ont souvent euh, des consonances africaines ou des consonances maghrébines et je pense qu'aujourd'hui euh, la famille d'Adama Traoré réclame justice et il y a énormément de gens qui se mobilisent comme ça qu'on devrait faire. On ne dit pas vous de devez faire payer, plus. on dit que l'histoire se, se, se déroule. Vous avez parlé de facture. Oui mais c'est l'histoire qui la présente. C'est même pas les individus parce que les gens qui se déplacent ne, ne mène pas ces réflexions-là, ils cherchent à survivre. Mais est-ce Ils pouvez... ne mènent pas une réflexion sur l'histoire. Comprendre... Que les gens que par vous exemple... ayez peur d'être minoritaire minoritaire non. culturellement. N'ayez pas comprendre. peur de quelque chose qui va se passer. Ah bon, ça va vous se passer. Non. Hein. non mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va ah se passer. Savez... Ça s'appelle une mutation. Vous s'appelle une mutation. Ne le pas la vous pas de prendre ça si elle a légère. Je ne prends pas de prendre ça directement elle a légère. Excusez-moi. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de vos propos. Que l'Europe va muter, qu'elle est en train de muter, et que effectivement cette Moi, transformation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. de Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien, celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Les gens vous ne resterez pas les comme les des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar. Un Dakarois gagne sa vie à New York. Un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. <rire> j'ai défendu, j'ai protégé, j'ai expliqué. Et pourtant, j'ai reçu à longueur de temps du macaque « casse-toi, dégage, foule quand chez toi », espèce de guenon. Mm. La banane, c'est pour la guenon. La question n'est pas tant de dire qu'il n'y aurait aucun espace pour les créations ou les écritures, mais que ces créations et écritures sont cantonnées à un espace donné, réduit, restreint, qui semblent fonctionner en marge de l'ensemble de la société française au point que ceux que nous côtoyons au quotidien n'ont que très peu de chances d'accéder à l'univers dans lequel nous évoluons. En conséquence, il existe bien une communauté de comédiens, auteurs, metteurs en scène racisés, créés non pas eux-mêmes, mais par l'assignation à des espaces dédiés, en lien direct avec une racialisation et une essentialisation de leur volonté ou de leur désir d'exister pleinement dans cette société commune. La France ne sera pas la France si elle dit noire ou française. La France ne sera pas une grande idée, rien qu'une triste réalité tant qu'elle dira noire ou française. De chaud, trop élégants qui ont oublié le sens du mot aimer Je refuse de porter le chapeau Des dégâts de leurs égaux J'ai mes codes, mes pensées, ma façon d'exister Jamais je ne prendrai les armes pour faire briller ma flamme si je prends position Je fuis, sans compter vos saphirs, je laisse aller mon âme sans un zâdum. Je laisse aller, je fuis, sans compter vos saphirs, je laisse aller mon âme sans un tas âme, Je laisse aller, je fuis. Je laisse aller.